Bonjour, c'est Alex de Bio Island well Fee. j'espère que ça va bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va apprendre comment faire une recherche de base la plus basique, mais une qui reste les plus simples, avec le logiciel Jungle Scout. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur la cloche sous la vidéo pour rester au courant des dernières nouveautés et de liker ceci si le cœur t'en dit. Alors, on y va! Aujourd'hui pour la recherche, je vais aller sur Amazon.com, ce qui est-à-dire les États-Unis. Bien entendu, si vous voulez lancer un produit sur le marketplace du Canada ou de l'Angleterre ou de l'Italie, vous devez aller sur le bon site, soit Amazon.ca, .uk, .it pour l'Italie. Vous devez faire votre recherche sur le bon marketplace pour avoir les, bons données, les bonnes données plutôt parce que votre produit, bien qu'il peut se retrouver sur différentes marketplaces, ben à ce moment-là, on veut vraiment les chiffres du pays parce que les habitudes de consommation ne sont pas pareilles au Canada comme aux États-Unis. Bien entendu les États-Unis sont les grands champions parce qu'ils magasinent énormément et la moyenne d'achat par personne est beaucoup plus supérieure à tout ce qui se trouve n'importe où dans le monde. Ce que je vais faire, je vais faire une recherche aujourd'hui avec Jungle Scout, c'est la façon la plus de base. Mais une très bonne façon. Il faut simplement être créatif. Sachez qu'il existe des dizaines et des dizaines de façons de faire. Plus vous allez être en mesure de faire des recherches, plus vous allez en faire plutôt, plus vous allez développer une expertise, une rapidité d'analyse de pro euh, de, des produits qui vont être intéressants pour vous, des chiffres et euh, bien sûr du prix net. Parce que ce qu'on veut viser, c'est combien est-ce qu'il me reste après chaque produit que j'ai vendu net dans mes poches. Jungle Scout est un des meilleurs outils, je dirais même le meilleur sur le marché. C'est celui qu'on utilise. On en a utilisé d'autres. Viral Launch, Helium 10, mais ça nous a toujours ramené à Jungle Scout parce que selon nous, c'est le plus complet. C'est ce que nos étudiants utilisent à 90% euh, du temps. Pour l'exemple d'aujourd'hui, il y a un étudiant qui m'a parlé, est-ce que c'est Alex, Alex, -ce est un bon produit, les lumières d'elle Avant de lui répondre, est-ce que c'est un bon produit? Selon moi, Croyance Populaire, c'est un produit qui, qui doit être en ce moment être assez intéressant parce que j'en ai vu passer, j'en ai moi-même acheté, puis quand il est venu le temps de magasiner, j'étais en tant qu'acheteur un petit peu sceptique à savoir quel est quel était le meilleur produit dont j'avais besoin parce qu'il existe énormément de variations je vais inscrire Lead light dans mes mots clés pour rechercher sachez que les mots clés que vous allez utiliser peuvent avoir une incidence sur les chiffres qui vont être publiés à l'écran à ce moment là ce que je vais faire c'est sortir l'analyse via Jungle Scout qui est un Chrome extension, c'est-à-dire une extension que lorsque vous achetez le logiciel Jungle Scout, vous venez le mettre en extension puis vous avez juste un petit bouton à cliquer pour que la page qui est à l'écran apparaisse. Je vais analyser avec vous très très rapidement comment est-ce que je peux déterminer rapidement si c'est un bon produit et si je dois poursuivre ma recherche un petit peu plus loin? Le premier, ici en haut de l'écran, on voit euh, moyen des ventes mensuelles et de 6150 unités par personne, c'est-à-dire par vendeur. Le ranking, qui est en bas de 100 000. Nous, ce qu'on recommande, c'est toujours de viser un ranking qui est en bas de 100 000. C'est-à-dire, euh, ça va définir la popularité même du produit. Le prix moyen, 28 et 67 parce qu'il y, y a des prix qui sont peut-être à 10,99, au-dessus de 10 en bas de 10 Tout euh, ça, ça va dépendre. Ça va venir jouer sur le prix moyen. Le nombre de reviews moyens est excessivement élevé. Ça veut dire qu'on a des gros, gros, gros, gros joueurs qui ont beaucoup de reviews et ça fait longtemps qu'ils sont dans le marché. Ils dominent. L'opportunity score, il faut faire attention. Cette donnée-là, nous, on ne la prend plus en charge. Dépendamment du type de mots clé que vous allez utiliser ou dépendamment de la journée ou du nombre de ventes qu'il y a eu dans le mois dernier, ça va vous sortir un quart d'opportunité. C'est-à-dire, si c'est noté sur 1 sur 10, 10 étant un produit. Plus que parfait, c'est très rare qu'on envoie. Et 4 un produit de, avec haute demande. Haute demande, ça veut dire haute compétition. Donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup de vendeurs. Mais si vous arrivez à vous démarquer dans cette niche-là, ben, les ventes vont être au rendez-vous et vous allez faire beaucoup d'argent. Je ne vais pas rentrer en détail dans l'analyse. Mais il faut faire attention. Quand on voit les chiffres qui sont publiés à l'écran, il faut prendre en considération qu'on a des produits qui sont similaires, mais différents à la fois. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que dans la description, je vois ici mon premier, qui a 65 pieds de bande lumineuse Dell. Le deuxième en a 70, donc c'est relativement proche. Ça peut être incomparable. Mais après ça, je tombe à 40, après ça 65, 50, 16 pieds. Donc là, ça va venir influencer le prix parce que plus on offre un produit d'une plus grande longueur, dans ce cas-ci, une bande lumineuse, mais ça risque d'être plus cher dans la majorité des cas. Ce que je fais quand je fais une analyse poussée, je vais ouvrir toutes les pages des 10 premiers que je vais avoir sélectionnées et je vais aller voir une par une quels sont les avantages, quels sont les désavantages et pour ce faire, je me, je me prends un un bloc note à côté de moi et je vais les marquer avec leur numéro des Comme ça, ça va me donner une bonne façon de faire une analyse. Pour le prix, je vais aussi regarder chacun quel est le prix qui sont demandés. Donc, 18 et 69 pour le premier, je vais toujours essayer d'aller chercher le plus cher. Le plus cher étant ici à l'écran 31,98, le moins cher 11,99. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence de 11,99 versus 31,98? C'est à vous d'aller faire l'exercice de voir pourquoi. Ici, si je regarde, bon, on a 32 pieds de bande lumineuse versus 70 qui est le double. Mais si on fait le double de 12$, 11,99$, ça fait 24$. Donc, on est quand même 6-7$ plus élevé. Est-ce qu'il y a une raison spécifique encore plus? C'est euh, clair qu'il y a une autre raison. Pourquoi est-ce que le produit est et beaucoup plus cher. À vous de voir aussi si vous voulez y aller avec le monthly sale ou le daily sales. Pour ma part, j'aime pas ça regarder le daily sale parce que ça peut juste influencer. La personne peut avoir fait des publicités dans les derniers jours puis son nombre de ventes dans les derniers jours a augmenté. Donc, je vais me fier sur le mois. Combien d'unités est-ce que je vais avoir besoin par mois? « Mais combien de revenus est-ce que ça va me générer? » L'onglet la plus importante puis la plus intéressante, c'est le « Monthly Revenue », c'est-à-dire les, euh, les revenus mensuels que votre produit va générer. Attention, il y a des frais ici, on ne parle pas du net. On va y aller avec le gros chiffre. Miro, 65,6 pieds, Lead Stripe Lights, il fait 1,1 million par mois, ce qui est phénoménal, mais sachez que quand vous commencez, vous ne pouvez pas vous rendre là. Est-ce que vous avez la capacité financière d'amener 43 768 produits chez Amazon Il y a un coût unitaire quand même à cette production-là. Pour l'exemple, je vais même juste prendre 1 dollar. Avez-vous 43 768 dollars à investir pour amener votre produit directement en entrepôt Amazon je ne crois pas et de toute façon, même si vous en aviez les moyens, ce n'est pas nécessairement la bonne solution de partir avec un aussi gros volume. Ce qui m'intéresse par la suite, c'est le net. Le net, c'est combien est-ce qu'il va vous rester une fois que votre produit va être vendu, les frais Amazon enlevés, combien il va vous rester. Ce qui vous reste à calculer, c'est le coût d'expédition que ça vous a coûté, 7$ de profit par unité, fois 43 000, ce qui nous donne très exactement 306 376 net avant impôt. C'est de voir ça, moi ça m'allume, moi ça, ça, ça vient me stimuler par en dedans parce que je sais que ce genre de produit là, on peut s'y rendre pas nécessairement en développant un aussi gros volume, parce que disons que lui est à 26,99 si vous vendez un prix à 100 qui est 4 fois le prix, donc, 43 000, 40 000 divisé par 4, ça va juste vous prendre 10 000 unités à 100 dollars chaque pour pouvoir vendre 1,1 million de dollars par mois brut. Les reviews et les ratings, c'est étroitement relié. Ce qu'on veut, c'est d'aller dans une catégorie qui n'a pas nécessairement beaucoup de reviews. Beaucoup de reviews, ça veut dire qu'il y a des gros joueurs qui ont investi énormément d'argent. Il peut s'agir de grandes, grandes, grandes compagnies ou de gens qui ont les moyens financiers assez élevés. Le rating, c'est-à-dire c'est la note que l'acheteur, les acheteurs plutôt, vont donner sur la qualité du produit lui-même. Quand on se retrouve en haut de 4, c'est un produit qui est presque parfait. Donc, il presque pas de, de possibilité d'amélioration du produit lui-même, mais je vais aller voir, il y a quand même, c'est pas une note de 5 étoiles, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a des acheteurs qui n'ont pas été entièrement satisfaits. Encore là une fois, mon bloc notes n'est pas très loin, je vais prendre des notes et je vais tout simplement le retranscrire et d'essayer de voir avec mon fournisseur, disons que la lumière euh, n'était pas assez lumineuse, je vais essayer de voir avec lui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce genre de mauvais review-là ou de mauvais commentaires ne puisse pas apparaître sur mon propre produit? Par la suite, ce que vous devez voir, c'est les frais Amazon. Il y a d'autres façons de le calculer. Jungle's Card n'est peut-être pas nécessairement la façon la plus précise. Il y a des façons de faire directement quand on fait une publication dans notre Amazon, vous allez avoir les vrais chiffres. Le ranking, je l'ai expliqué un petit peu plus tôt en début de vidéo, il va s'agir du positionnement du produit lui-même. Comme vous voyez, c'est notre cher gagnant de 1 million et le numéro 7 dans sa catégorie. Il y en a encore 6 autres en avant de lui qui devraient normalement faire encore plus d'argent. LQS, c'est le Listing Quality Score c'est-à-dire la qualité même de votre page. Je vais peut-être y rentrer dans une autre vidéo. Dans, de notre côté, c'est expliqué dans la formation. Et le type de vendeur. Est-ce que c'est un vendeur qui travaille de la maison, qui fait tout simplement envoyer ses produits directement en entrepôt Amazon? Et pour terminer, vous avez la catégorie. C'est ce qui fait le tour de la question Jungle Scout, une analyse très rapide. Puis, comme vous voyez à l'écran, on a un produit qui est extrêmement compétitif. Il serait quand même assez difficile de se démarquer dans ce produit-là, mais et ça va demander énormément de recherche. Ce n'est pas un produit que je vais recommander pour un premier produit, mais par contre, si vous êtes dans une catégorie euh, similaire ou connexe, ça peut valoir la peine de vous lancer. Sur ce, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine!